Bonjour à tous, euh, on est septembre 2020. Euh, C'est une vidéo encore hein, intemporelle un peu, mais on sait qu'on est en septembre <coughs> excusez, 2020. Et je voudrais vous présenter une entrevue qu'il y a eu hier avec euh, Pierre Lassonde sur Kikyo euh, News. Euh, C'est une entrevue qui est pas mal intéressante, parce que dans le fond, ça parle... Ben, Pierre Lassonde, vous, vous devez le connaître, hein, vous en avez parlé souvent. C'est lui qui a fondé Franco-Nevada, qui se trouve être une... Euh, entreprise minière canadienne, euh, c'est immense, euh, euh, et puis c'est surtout euh, une personne, une personnalité euh, qui était respectée dans le milieu des mines, euh, et c'est la raison pour laquelle euh, moi, Pierre Lassonde, euh, je, je, lorsque je vois quelque chose sur lui, j'aime mieux vous le présenter, parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de poids et quelqu'un qui euh, euh, qui a investi beaucoup dans le, le, les communautés, euh, avec euh, sa fortune, donc euh, il participe à... Euh, à l'essor canadien dans le sens d'inspiration mais aussi plus que ça et contribue à la communauté en, je pense c'est le musée de Winnipeg si je ne me trompe pas euh, il, a, il a donné, il a fait un don euh, un immense don pour euh, construire ce musée-là donc euh, donc c'est quelqu'un de très très euh, respecté ici au Canada et euh, ce qu'il a dit dans l'entrevue ben, c'est à peu près le même discours que je vous donne depuis des euh, des mois, des, des années, euh, peut-être plus les derniers mois. Euh, donc en gros, son entrevue on ne regardera pas tout On va regarder rien que quelques sections, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Dans le fond, il parle euh, de la montée qu'on est en train de connaître aujourd'hui. C'est une montée qui est semblable à, à celle des années 2000 et même Pierre Lassonde euh, voit le prix de l'or euh, 15 000, 20 000 dollars. Il parle pas de ça dans un an, ou dans deux ans. Il parle de ça à long, long, long terme. Mais euh, il voit très, très bien que le prix de l'or ne, ne va faire qu'augmenter. Qu il donne les mêmes raisons euh, que je vous donne. Tout à là, quand on va aller voir ensuite euh, d'autres euh, graphiques, euh, ça va confirmer ça euh, donc, euh, puis aussi vous parlez un peu du, du marché euh, aujourd'hui, euh, on est euh, euh, l'or gagne un peu de terrain, les indices continuent à gagner du terrain parce que la Fed va donne, faire sa déclaration euh, bientôt euh, moi je suis, Je fais comme je vous dis une vidéo intemporelle je ne suis pas supposé de vous dire quelle date qu'on est euh, mais vous devez deviner Euh Donc, on a des déclarations qui vont arriver au, euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, euh, je ferai une autre vidéo pour ça, peut-être demain, euh, suite à ça, parce que dans le fond, la Fed, ce qu'elle va faire, euh, probablement encore la même chose. Garder les taux d'intérêt bas. La déclaration de la Fed, ça va être ça, la rencontre. On garde les taux d'intérêt bas, on injecte de l'argent dans le système. Tout est beau. Euh, nous, le, le Sky, comment qu'on dit? Le Sky is the limit. Il n'y a pas de limite. Donc, euh, comme on, on, on suit euh, l'exemple du Japon. Euh, depuis 20 ans, qui euh, eux injectent et achètent euh, des actifs euh, de leur propre pays. Donc, euh, c'est ce qu'on veut suivre. Euh, je ne vois pas d'autre chose. Donc, euh, c'est seulement bon pour l'or. L'or et les minières d'or, et l'argent n'a pas commencé encore à rentrer. Donc, on va commencer à regarder euh, la, la première... Euh, ben, dans le fond, c'est une entrevue, mais j'ai découpé sur quelques petits bouts. Je... Je pas vous faire aller toute l'entrevue, c'est assez long. Mais quand même, les bouts qui m'ont vraiment marqué. Et surtout, euh, c'est des. Euh, c'est une vision des choses qui est vraiment euh, euh, que Pierre son a, là, sur la situation actuelle, qui est très sereine, puis très. Euh, euh, comment je pourrais dire? Un, il observe aujourd'hui, Pierre Alassonne Pierre Il n'est plus président aujourd'hui de Franco Navada. Euh, mais je peux être euh, il membre dans, dans le. Conseil d'administration, mais il n'est plus, plus actif dans Franco Nevada comme président, mais quand même, c'est quelqu'un, c'est une personne qui, qui a fait fortune dans les mines d'or, donc euh, il est quand même. Il peut faire une analyse d'une manière détachée, vous comprenez? Et Franco Nevada, l'action la, continue à monter. Euh, vu que c'est un, un, un big là, dans l'industrie, c'est pas une junior, c'est un big, donc euh, l'action continue à monter. On commence avec euh, le premier bout d'entrevue. Et euh, là, c'est traduit en français, je vous dis des fois, la traduction peut-être pas bonne, c'est traduit sosso, -so, mais euh, vous allez comprendre quand même, parce que l'entrevue est en anglais. Oui, absolument. Et c'est très comparable avec le genre de margin expansion que nous avons vu dans les années 2000. Ne vous gold pas, Gold in en 2001, à 250 dollars, to rise à 1,900 dollars par 2011 so the the rise in gold price everybody thought would lead to enormous margin expansion and the stock went up in 2003 four five six seven and then all of a sudden they all plateaued out and then finally they turned around in 2011 and they never got the kind of multiple that you were expecting because there wasn't any margin expansion and there are two reasons for that one ce que Pierre Lassonde dit, c'est ça, le, le début de 2000 a été le, le début de, du bull market de, de l'or et, et il parle un peu, où il finit dans l'entrevue. Le, la, le bout d'entrevue en disant que, dans le fond, les, euh, les entreprises minières euh, ont beaucoup euh, de gains à faire parce que, dans le fond, le pro, l'énergie, le, pro, le, le, le, le, le prix de l'énergie, parce ben, que ça coûte beaucoup d'énergie, hein, surtout en pétrole, là, pour euh, extraire des mines ou, ou euh, gaz naturel, c'est en baisse. Et, et donc, euh, pour euh, les l'industrie minière qui avait déjà assaini ses euh, finances depuis des années, euh, ceux qui ont réussi à, à se tenir debout euh, à la tête hors de... L'eau, euh, euh, eux vont comme profiter euh, de la baisse du baril de pétrole pour pouvoir continuer euh, l'exploitation des mines. Et de manière aussi écologique, euh, je, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts de, de, euh, faits à ce niveau-là, euh, surtout au Canada. On essaie de trouver des procédés. D'ailleurs, euh, euh, je vous ai parlé de euh, Golden Predator euh, qui ont une nouvelle technologie pour l'extraction de l'or. De, de, pas utiliser le cyanure mais avec de l'eau euh, c'est quelque chose quelque chose d'intéressant mais c'est l'avenir au niveau des mines euh, que les mines essayent de d'avoir les technologies euh, qui sont environnementales et aussi qui sont efficaces et euh, Kate Neumeyer parle souvent de ça au niveau de l'extraction l'extraction excusez de des mines d'argent on va regarder la deuxième le deuxième petit bout euh, de l'entrevue yeah. so that's a good thing because it means that As the gold price goes up, that difference will go right down to the margin and you got and you are seeing margin expansion. The gold miners they have never had it so good. The margins that they are producing are the fattest, the best, the absolute unbelievable margin they've ever had, ever. So I guess So I guess an investor who is new to the space is probably wondering, gee, have I missed the boat on mining stocks since margins are at the best ever, or is, this, or is this the right time now? Well, I think the answer to that, David, was provided a couple of weeks ago when Warren Buffett bought a half a billion dollars worth of Barrick Gold at today's price. And what is Warren Buffett seeing It's this is not an individual that bets on the gold price. He doesn't bet on commodity. What he's seeing is that he can buy Barrick at a, you know, a fraction of the kind of multiple that he believes is the right multiple. So, no, you haven't missed the boat at all, even though the gold stocks are up double from the bottom. But you got to think at the bottom, like, you know, six months, a year ago, the stocks were so cheap, but nobody was interested. Nobody was interested. It's the same old story in our space. At the bottom of the market, there's never enough money. And at the top, there's always way too much. And we're barely off the bottom at this point in time. And there's a lot... Donc, euh, vous voyez que Pierre Lasson lui-même parle euh, justement que Buffett est un signe, euh, non pas parce qu'il a parié un montant énorme compte tenu de toutes tout les actifs de Berkshire ottawa mais quand même c'est un... un, un, un... Un message qui est lancé au marché. Donc, bon, en fait, on a perdu confiance dans certaines banques parce qu'il a vendu des banques et a acheté 500 millions d'actifs de Barrick Gold, des actions de Barrick Gold. Donc, c'est un message que la sonde parle et aussi, surtout, le, le, le, ce qui dit excusez au niveau des injections euh, de euh, acheter des, des minières, euh, des actions, dans les mines d'or. Euh, c'est lorsqu'on est dans le cru, personne n'est intéressé. Et lorsqu'on est au top, tout le monde en veut. C'est ça pour n'importe quel actif. On parle de Tesla. Euh, <rire> lorsqu'on est rendu à des sommets, tout le monde veut du Tesla. Euh, même si c'est la valorisation... Euh, le PE c'est 1200 qu'il a atteint là, c'est pas grave, on veut des actions lorsque c'est au top, puis on veut rien euh, quand c'est dans le bas, mais c'est la même chose au niveau des, des mines d'or, personne euh, voulait même en 2015, euh, ben quand on a eu la, la chute là de, 2000, euh, de 2011 à 2000 le Cru 2015, personne n'en voulait et lorsqu'on a eu la cassure, les, les gros joueurs commencent à embarquer dans le marché. Et là, en ce moment, on se trouve encore dans un, un, un début, comme Pierre lassonde l'a dit, on, on continue à embarquer dans le marché et c'est loin d'être terminé. On va continuer à embarquer dans le marché au fur et à mesure. Là, c'est les gros joueurs, il y en a beaucoup qui sont embarqués, mais plus que la situation va avancer, plus qu'on va avoir les petits joueurs. Et c'est pour ça qu'il faut être positionné pour du long terme, je vous dis. Euh, le dernier petit bout, euh, c'est intéressant, il parle des juniors. Écoutez ça. Um, we are seeing some, but the exploration activity, the majors are obviously ramping up. But don't forget, 50% or more, 50 to 60% of all exploration activity is by the juniors. And they, in terms of the junior sector, it's been risk-off now for the past six years. And that is, they've not been able to get any money from the market. That, too, is changing. And I think that over the next six, nine months, you're going to see more and more juniors coming to the market doing two, four, five million dollar kind of raise. And uh, I would say that by next summer, I would not be surprised if the, we were to see exploration budgets up by anywhere from 25 to 30 percent. Et l'année après, je pense que les budgets plus s'augmenter de 50 à 75 Je crois qu'il y aura une grande augmentation dans les budgets d'exploration l'exploration pendant les deux dernières années. Donc, vous avez vu un peu ce que Pierre Lasson dit au niveau des juniors. Ben, les, les, les d'exploration ou ceux qui vont peut-être euh, euh, embarquer dans des, des, des démarrages de, de mines puis tout ça. Donc non, euh, c'est pour ça que je vous parle de certains juniors qui pour moi sont. Ben, je vous ai parlé souvent de First Mining Gold, qui se trouve à être euh, euh, le, le bébé de Kate Narmeyer. C'est pour ça que j'ai pas peur. Euh. First Majestic, comme je vous ai dit, Eric Sprott a investi euh, euh, ben 2,3% de, de, de First, Majest First Majestic, a acheté 2,3% de la valeur. Donc, euh, si Eric Sprott est rentré là-dedans, euh, c'est significatif. Et c'est significatif aussi à long terme pour First Mining Gold, parce que les projets sont très intéressants et ils sont backés par First Majestic, qui va prendre la production d'argent, et de, par le fait même par eric Sprott. Et ce qu'on entend au niveau de, de, de M. Lassonde, ce qu'il dit, c'est qu'on va avoir de plus en plus, et déjà avec First Mining Gold, on le voit, beaucoup, beaucoup de d'argent à rendre, l'argent neuf qui rentre dans les projets. Donc, ça back les projets, euh, ça permet, euh, le, sur, sur le grand projet Spring Springpole, mais il y a d'autres, d'autres argent neuf qui rentrent pour développer d'autres projets. Et je ne parle pas simplement de, de « first, uh, first Mining Goal ». Il y a beaucoup, beaucoup de minières, c'est ça qui arrive en ce moment. Uh, commence à avoir de l'argent qui rentre, uh, de l'argent neuf qui rentre, qui est investi uh, dans les projets uh, de juniors. Donc uh, C'est pour ça que je, je pense que les juniors uh, vont exploser. Uh, uh, on attend on attend de voir, mais comme je vous dis, il faut pas être pressé, vraiment, vraiment pas. Euh, ce qu'on va finir, dans le fond, c'est regarder les... Euh, ben, ça, c'est rien de surprenant. C'est euh, la dette totale euh, américaine qui a monté d'une manière exponentielle depuis euh, ici, surtout là, le petit coin ici, 2000... Euh, ben, la crise de la COVID, dans le fond, c'est là, là qu'on on a explosé. Et là, on avait eu comme un petit plateau, mais je pense que ça va repartir parce qu'on parle de reconfinement. On en parle de plus en plus pour cet automne ou, en, ou du moins un reconfinement partiel. Et euh, là, on va probablement réinjecter encore de l'argent. Ici, au Canada, je vous ai peut-être pas parler. Euh, il y a eu une rencontre euh, les deux derniers jours, mais là, on a dit qu'on donnerait comme un, le nouveau plan le 23 septembre au Canada. Aux États-Unis, ben là, on va parler aujourd'hui, euh, Jérôme Parole on en glisser un mot. Euh, donc, euh, ça, ça se trouve être les, euh, les dépenses fédérales. Comme on sait, euh, on, on, on fait un, vraiment un pic... Euh, euh, en 2020, lors de la COVID. Là, on commence à diminuer un peu, mais ça va reprendre parce que, dans le fond, euh, le marché est dopé au niveau de l'injection monétaire et, comme je vous dis, euh, ça ne cessera pas. Les les euh, les gouvernements, ben gouvernement euh, américain, Trump, et euh, peu importe le, lequel, là, euh, avec les démocrates, ce serait encore euh, plus. Là, ce qu'on veut, c'est que les marchés euh, gardent le cap. et euh, On est prêt à faire euh, n'importe quoi pour que les marchés gardent le cap. Donc, on injecte, on injecte les actions, euh, actions des entreprises. Les riches deviennent plus riches. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis. Écoutez, c'est clair et net. La, la richesse se concentre, se concentre de plus en plus sur un petit nombre. Par contre, il euh, y a. Les gouvernements ont pas le choix non plus de maintenir la population euh, euh, à flot, parce que dans le fond, beaucoup d'entreprises euh, ont fait faillite et vont continuer à faire faillite, et on parle de petites entreprises, donc le gouvernement n'a pas le choix de maintenir euh, des programmes pour... Euh, faire en sorte que les individus dépensent, puissent consommer, parce que dans le fond, la base de l'économie, c'est des consommateurs, c'est des personnes, euh, des individus qui consomment, puis les entreprises vivent avec ça. Si, euh, par exemple, moi j'ai travaillé dans une usine de métallurgie toute ma vie, on faisait d'oxyde de titane et du, de l'acier. Euh, si euh, l'acier, euh, c'était pour, euh, par exemple, de... de, de peu importe, des clous, des vis, euh, euh, toutes sortes de produits euh, pour l'industrie automobile, euh, pour euh, aussi le, le, le commun des mortels, ceux qui, ben, aussi les, les maisons qui se bâtissent. On a besoin de beaucoup, beaucoup de structures, tout ça. Donc, euh, si à la base, la consommation n'est pas là, de base, ben, euh, on a beau produire, mais où est-ce qu'on va mettre le, le matériel? Donc, euh, c'est vraiment ça, la base, euh, les... les les, les entreprises euh, sont tributaires vraiment de la consommation de base. Euh, donc, euh, c'est ça, le gouvernement va faire euh, tout pour que la... la, la, la, la, la pas la vélocité de la monnaie, parce qu'il va faire tout pour euh, remettre des capitaux euh, dans le marché, même s'il sait très bien que ça enrichit encore plus les riches, euh, mais euh, il va le faire quand même parce qu'il ne peut pas se permettre de, de laisser tomber... Euh, euh, toute la, la, la, la, la société, là, euh, dans le fond, Et, je dirais, point, c est, c est la, la, on est rendu euh, la philosophie keynésienne à son compte, dans le fond, on est probablement rendu au bout de, du capitaliste keynésien, on injecte, injecte, injecte. Parce que, dans le fond, le gouvernement va le faire, va continuer à le faire, mais il va y avoir des paradigmes. Comme je vous ai dit, le, le grand reset qu'on parle, le sommet de Davos, c'est les personnes qui sont là, c'est c'est des grosses fortunes là, qui, qui vont là, c'est pas des... Pour faire marcher des petits restaurants du coin. C'est vraiment des euh, grosses fortunes qui, qui veulent vraiment que euh, ça roule, que l'argent rentre, tout ça. Donc, euh, le reset monétaire va être vraiment en accord avec ça pour faire en sorte que euh, les consommateurs consomment pour que la grosse machine, la grosse machine roule. Donc, euh, c'est ça. Les dépenses gouvernementales vont se poursuivre. Même si les revenus gouvernementaux, les revenus, comme vous le voyez, ça, ça se trouve à la colonne qui est à gauche ici. Ça, c'est les revenus. Euh, ça, ça se trouve être euh, déficit euh, pour à août 2020. Puis après, on va aller voir, euh, je pense c'est l'année au complet. Les revenus et les dépenses. Ça, si euh, euh, quelqu'un avait un rythme de vie comme ça, il ferait faillite, c'est sûr. Parce que dans le fond, on peut pas toujours euh, dépenser plus que ce qu'on gagne. Dans le fond, les revenus, euh, les, les revenus individuels, de, les, les impôts... Euh, euh, c'est tous les, les revenus que le gouvernement exerce taxes consommateurs c'est tout ce que le revenu a de son côté les taxes euh, real estate l'immobilier euh, euh, les... <rire> ça c'est ce qui dépense et euh, ça c'est pour le mois d'août donc il y a toujours de l'argent qui sort au niveau des gouvern... euh, du gouvernement américain mais c'est Pareil partout, c'est pareil au Canada. Donc, c'est pour ça qu'il émet des... il, il d'argent, il émet des obligations qui sont vendues sur le marché. Euh, lorsque c'est pas vendu, il rachète ses propres obligations. Euh, mais au moins, il y a de l'argent qui, qui est injecté dans le marché, euh, dans le marché, dans... Parmi les individus, payer les fonctionnaires, payer le, les infrastructures, payer tout. Le gouvernement se doit de payer tout, bon mais il n'y a pas assez de revenus. Et c'est comme ça, ça perdure depuis des années. Il bon, n'y a pas assez de revenus. Et ça, ça se trouve être pour l'année la, la, fiscale 2020. C'est sûr que l'année fiscale 2020, avec la crise de, du COVID, là on a un, une effervescence des dépenses et un, un, une diminution substantielle des revenus. Donc euh, c'est ça toutes les revenus c'est sûr que c'est officiel que euh, on a un déficit de regardez 300 milliards à euh, 3000 milliards excusez un déficit Parce que ça c'est c'est pas la dette c'est le déficit donc euh, on, il nous manque 3000 milliards pour faire rouler euh, euh, faire rouler tous le, les vétérans, euh, l'intérêt de la dette, la santé, médicaire, social, sécurité, c'est semblable à ça aussi euh, au Canada, ou peu importe les pays, l'Union le, le, le, européenne, c'est la même chose, donc on doit absolument, euh, ce déficit-là, qui se creuse tout le temps, ben, il faut le renflouer en créant de la de la monnaie, mais en plus, avec la fausse monnaie créée, on achète maintenant des actifs à la même, de la même manière qu'au Japon, et ici, ça se trouve être... Euh, le, le, le déficit euh, budgétaire, fiscal, la cu le cumul de ça. Là. On voit que à toutes les années, euh, le déficit depuis 2011, ça se creuse, ça se creuse, mais 2020, c'est sûr que c'est une année exceptionnelle. On s'est creusé euh, vraiment euh, d'une manière euh, euh, vraiment, vraiment importante. Et comme dernier graphique que je vous avais montré, euh, ça se trouve être euh, les cinq stocks. Euh, qui font qui sont de la composition de euh, de Standard Poor et je pensais je m'étais trompé quelqu'un m'a repris puis il a, ben c'est ça qu'il faut faire si je me trompe dans ce que je dis écrivez-moi il n'y a pas de problème euh, je ne sais pas tout <rire> ou j'oublie souvent lorsque je parle donc euh, Tesla ne fait pas partie de l'indice euh, du Standard Poor c'est la précision que j'amène euh, mais dans le fond euh, eux ici euh, les, les cinq actions là, les les cinq top actions, de, euh, on, on voit que c'est eux qui font monter encore le standard Poor's. et si euh, ces actions technologiques-là commencerait, si on commencerait à douter ou avoir un peu peur de ce qui va arriver avec ces actions-là, ben on pourrait vraiment connaître une dégringolade importante du standard poor. Donc, euh, on se revient, on revient bientôt parce que dans le fond on va avoir des grosses nouvelles cette semaine mais c'était un peu ça, euh, surtout euh, si vous voulez voir l'entrevue de Pierre Lasson sur Kitco news, très intéressante entrevue qui parle un peu euh, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années au niveau de l'art.